Okay. Je donc suis ma avec Mei Je peux prendre des, un arc. Je vais faire des épées et des pièges parce qu'il n'y en a pas en fait. Ok. Et tu peux aller faire un chemin vers le milieu donc tu fonces par là. Ok. Et tu peux prendre une épée qui est dans le coffre juste en haut. Juste devant moi, là je suis en train de remplir le coffre. Et il y aura des pièges dans le coffre juste à côté. chance Lily tu vas être un peu seul. Enfin il y a des chances que tu sois un peu seul. Et le but c'est de marquer des points en la piscine adverse. Et je le premier à 10 gagne. Putain je lag c'est incroyable Ah c'est dans ça Ça n'a aucun rapport hein. J'ai juste dit que je lag Ça ne à rien de c'est pour ça oh, euh, Fais gaffe il y a Lily qui va camper au milieu Si on le tue pas ça passera jamais hein. Quoi oh. Camper vous me connaissez mal Alors Des petits coups de lag, c'est incroyable. What? C'est la deuxième fois que je saute et ça fait rien du tout. Il faut prendre quoi au milieu? Il faut aller jusqu'à la base adverse. Il faut prendre les machins. Faut aller jusqu'à la base adverse en général. Et voilà, j'ai encore lagué. Je vais péter un câble, hein, ça arrête pas de laguer. Je suis invisible. Oh. C'est pas très légitime tout ça, Il est passé, il est passé. Mince on voit Ah Deuxième ils sont, ils sont deux Oui on est deux Quoi Mais je t'ai mis trois flèches Ouais j'avais une pomme C'est de l'abus, je t'ai mis trois flèches, je, je suis pas d'accord hmm. Pas légal on est d'accord. Putain, invisible aussi, c'est un peu abusé. Même si on te voit assez facilement. Bon. Maintenant que je t'ai mis une flèche. Mais c'est abusé, à chaque fois je t'ai mis plein de flèches et toi tu me pousses juste dans le vide ou tu me mets deux flèches et tu me mets beaucoup plus mal. Il va être là, hein. tu vois des flèches sur son corps. T'es mort ouais. Oui. Lily ou qui est mort Les deux. Ah non, moi je suis pas mort, pardon. C'était oh. chaud. Tu casses les couilles, à chaque fois je te mets pile poil de quoi qui te reste un demi-coeur ou rien du tout en tout cas. T'arrêtes pas de marquer des points comme ça. Oups je fais des bêtises moi. Il a son armure, il a son armure, là on le voit très bien. Comment oh, ça j'ai mon armure? Est-ce que tu crois ça Ouais, il y en a un qui passe Il combien de vie C'est pas possible Non t'avais la pomme cheat ou un truc comme ça Sans prendre une pomme en fait, Non non il me, me restait un coeur et demi T'avais au moins pris une pomme au début oh, J'avais un coeur et demi de la pomme Voilà Parce que là je t'avais mis trop de coups et Ça c'est mon rien normal non Ouh. Bon désolé je suis un peu sans pitié. Oh je regardais pas, vilain erreur. Pourquoi tu regardais pas hein T'abuses aussi. un qui, qui va passer. T'aurais pu regarder quand même. Hein. Mais du coup t'as pas du Tarache. Yes Heureusement j'avais rien d'autre t'abuser sur moi Oh il y en a un chez nous <rire> T'as cru quoi toi T'as cru que t'étais tranquille Ouais j'ai cru mal c'est nous qui faisons mal tu m'as fait la moitié de ma vie en une flèche ok je vais me venger et vous allez tous mourir passe sur le côté à droite t'as un petit pont tu passes sur le côté et tu rentres c'est plus rapide que casser pour passer c'est nice tout ça oh, Mon pote sait pas trop défendre Faut pas le tuer à son spawn, hein. Il est aller après, hein. il était pas spawn. Ouais. Je l'avais tapé à l'arc avant. Oh. C'est un bonhomme. C'est ce qu'il dit le bonhomme. Ah. Un peu que t'étais là quand même, Lily. Ah! J'ai encore la guise, c'est insupportable. Hein. À chaque fois que je m'envole, je lag. De toute façon, j'avais rien de plus que du stuff normal. Je sais pas pourquoi, mais. Ah, Phéonix, ils sont très mal faits pour ça. Hein. Attendez... Ah, à quoi À m'en sortir, je pensais que j'allais gagner. Un point de plus. Et vous auriez 3, on avait toujours 4 mmh. Mais par contre ton pote il a pas le droit ça. Quoi hein. ouais, il fait quoi Il spawn kill. Mais il est chez vous Oui oui j'ai respawné hop je m'a tué. T'as de la force hein tape le Oui oui je l'ai tapé mais ça a fait presque aucun dégât. Hein. Je l'ai mis un coup ça l'a pas tué parce que c'est tout au tout, tout tout au début que t'as de la force ça après t'appelles le hein. Et j'étais en post-off au début donc j'ai eu le temps de le mettre deux coups d'épée après je suis sorti j'ai pris ma pioche et je l'ai mis deux coups et c'était fini pour lui. Hein. Aïe, aïe, aïe, Ouh. Merci, y'en a un deuxième. T'as fait une très bonne diversion. <rire> ah, putain, c'est le bête, hein. <rire> <rire> ah, t'étais génial, l'horreur Ah, oh, mais t'as géré, hein. J'avais même moins de victoire. Bah t'as pas de bonne excuse. Encore un. Ça n'arrête plus. T'as le mauvais pote, Là tu t'es fait avoir, tu vas te récupérer jusque là. Ouais ouais. Bon, là y'a un truc tout simple. Oh bon sang, t'as fait 4 coeurs et demi Tu totalement au pif, hein Ah tu tires trop bien au pif T'as pas renlevé Je pense qu'on va gagner Non! Pfff. Heureusement que ton pote il est claqué au sol. Lui. Oh non, le lag. Oh, j'ai oh, lagué, j'ai failli mourir. Mais des trous partout, vou ou tuer, ou comment vous faites pour passer? J'ai galéré à coincer votre trou et j'ai voulu vous tuer tous les deux pour le faire. Comment on est passé? Bah, y'a un trou. Ton ami, j'ai réussi à l'enchaîner et toi, ça va aller tranquille. Hein. C'est pas vraiment un problème. N'importe quoi. T'as galéré, je le vois. Il y a même pas trop. Non, ça bouché derrière moi. Ah, d'accord. Mmh, tu tires trop bien, Astaman. Arrête dans ça. On a un deuxième qui me tire dessus. la technique. Ah, oh, bon sang. Euh, ça passe dans ce coin-là Non, normalement j'aurais dû casser un bloc de plus, mais euh, ouais, j'ai touché, touché les Bedrock, donc ça passe. Mais attends, mais y'a un bloc de Bedrock cassé Je pense que parce que je suis passé Bien joué, un... bien joué, oui, bien, je vais bien joué. Quand on a gagné, j'ai passé un, un moment avant de mourir en fait.